Bon, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, moi. <rire> non, bonsoir oui. à tous, c'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur d'être ce soir avec vous tous, qui travaillez tous sur Picasso, entre autres. Et et on travaille tous ensemble sur beaucoup de sujets. Je suis très heureux d'être ici pour que vous puissiez, qu'on puisse parler de ce livre que j'ai reçu il y a quelques jours et j'ai honte, je n'ai encore pas envoyé un mail parce que j'étais pris dans une tourmente à Annie, ce pavé. Elle est à l'origine de nombreux pavés, euh, de nombreux livres qui, ont compte, qui comptent dans l'histoire de la culture, euh, aussi bien sur Nisan, sur Sartre, sur Castelli, etc., etc. Et ça fait des années, depuis que je suis directeur de ce musée, depuis cinq ans, euh, je vois Annie dans tous les colloques pour nous essayer de débattre et avoir des informations, faire des recherches passionnées et passionnantes sur un étranger nommé Picasso. Donc, euh, je dois dire, on a tous impressionné. Je crois que ce livre, en plus la couverture est magnifique, « Préfecture de police, direction de la police générale, etc. » On y apprend beaucoup de choses. Je crois que de toute manière, avec Picasso, il y a 40 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui ou dans 20 ans, on pourra toujours dire des choses nouvelles, avoir un regard nouveau, et toujours trouver des, des, des nouvelles entrées pour, euh, pour voir son œuvre, sa vie etc. Et je crois que ça va être un, un ouvrage qui va être salué, qui va apporter beaucoup de choses, qui apporte beaucoup de choses à la connaissance, et en plus c'est une époque où on peut s'interroger sur... Euh, migration sur être étranger, etc. Cela c'était moi souvent ici même à Barcelone, je vois des gens qui sont étonnés de savoir que Picasso euh, n'avait pas la nationalité française, par exemple. C'est une chose que, qui, qui n'est pas très courue. Donc euh, on est très heureux et moi je me, il me tarde ce week-end pour commencer le livre euh, d'Annie et il me tarde de l'écouter et qui va intervenir, j'ai l'impression que Christine aussi va intervenir, et bon, Christine, on la connaît, elle a collaboré aussi avec nous depuis de nombreuses fois, et notamment sur, euh, euh, sur Picasso Poète. En tout cas, merci à vous, moi je, je ne fais qu'écouter, et avec, euh, avec délice, avec passion. <rire> Jessica. Merci gracias, Merci, merci, merci. Muchas gracias. Es un gran placer probarnos aquí a la sesión 12 del Doctorat Picasso. Esta sesión eh, va a ser dedicada, va a, será dedicada a la presentación de un libro, como decía Manuel. este. Lo pongo así también porque impresiona su volumen. Eh, y es la primera vez, Ani, Hablo despacio porque Ani y Christine entienden el castellano y, y me voy a entretener a hablar despacio para facilitar la comunicación. Eh, es la primera vez que presentamos un libro en el doctorado, Manuel, y también es la primera vez, y eso nos llena de orgullo a todo el equipo del museo y todo el equipo del doctorado Picasso, que eh, lo hacemos en primicia. Es la primera vez que este libro se presenta y se me está poniendo la piel de gallina eh, porque lo considero un gran honor gracias a mí gracias por hacer este regalo al, al doctorado Picasso eh, este libro es titánico es titánico en cuanto a su calidad y su cantidad tiene 728 páginas eso podría ser anecdótico pero son 728 páginas preñadas de futuro, porque lo que ha hecho Ani es desfocalizar, llevar a ese territorio otro, que es Picasso como extranjero, comenzando por la portada, con la cobertura de la carpeta de, de, su, de su carpeta policial. Eso, bueno, también podría ser un descubrimiento anecdótico, pero es que cómo cambia la narrativa y cómo se narra. Es, es, es um, algo que te sobrecoge y que no puedes parar de leer. Podría deciros que se lee como leer una novela, pero eso sería muy poco. Eh, Escribe a Nico Ensolar de un modo... Que a mí me parece el mejor ejemplo que puedo recomendar de art writing, esta, este género de escritura ¿no? que se hibrida con la literatura y acaba siendo una, una forma literaria. Es una obra um, original e indisciplinada. ¿Eh? Es original porque, bueno, no es original cuando, como Picasso, abre espacios de pensamiento y de discurso, los abre, quizá con dificultades, pero acaba generando un territorio nuevo. Pero es también original como un retorno al origen y eso era muy propio de Picasso. Eh, eh, conocemos textos que abren espacios nuevos de pensamiento sobre Picasso, pero que tal vez no conjugan ese retorno al origen. El libro de, Cohen, de la doctora, Cohen Solal, Taua, tiene los pies en los archivos, pero no sabéis cómo, ¿eh? o sea, yo creo que no queda nada por rastrear, nada. Tiene los pies en los archivos y tiene la cabeza en esa apertura de mente y de cuerpo, que son todos los capítulos um, de, su, de su texto. ¿no? Y es indisciplinado como el doctorado, Picasso pretende serlo según la atribución que le da Jacques Rancière a este término. No lo hacemos tanto por provocar, pero sí por reivindicar otro tipo de academia y otro tipo de universidad donde las disciplinas no tienen que ser interdisciplinares, a ver qué es lo que comparten, no tienen que ser transdisciplinares, es decir, tratar de buscar lo común entre ellas, sino que vamos a ser indisciplinadas. Y eso quiere decir como dice Rancière, eh, sentir el grandement de la batalla, ¿no? Ya oímos los tambores de la batalla rugir y que se acerca, y eso eh, Rancière lo plantea muy bien en el sentido de las disciplinas académicas hay que tensarlas, colocarnos en medio hasta que revienten, revienten para generar otra cosa. Y es, es, esa es la pretensión que tiene el doctorado Picasso, haciendo converger tantas disciplinas como, como sea posible para que se peleen y generar una, una cosa distinta. Y el libro de, de, Anne, de la doctora Cohen Solal es claramente un libro indisciplinado en este sentido, pero que a la vez eh, es indisciplinado con dulzura porque su escritura lleva a cualquier lector a ese territorio entre, tenso para que genere sus nuevas uh, lecturas de ese territorio de, desde el territorio de la extranjería ¿eh? tan actual hoy en día. La sesión se va a desarrollar, uh, Aníbal, la doctora Cohen va a presentar una, una media hora de su, de su libro y luego ella quiso que hubiera unas vamos a llamar una lectora alfa, una lectora fundacional, que es eh, la doctora Pio, eh, que va a hacer ese papel de representarnos a todas las que hemos tenido la suerte de ya leer el libro y cuando lo leáis vais a participar de esa lectora alfa y ella participará pues, explicando cuál es su testimonio y su experiencia de lectura y luego vamos a abrir la sesión para todas las que queramos intervenir. Anía... Ahora, mientras hacíamos las pruebas, así dice que es mejor eh, hacerlo ella en inglés pues no, y no que yo esté traduciendo todo el rato. ¿Eh? Y así nos entendemos todas. ¿De acuerdo? Entonces ella hará su intervención en inglés y luego nosotras hablamos en la lengua que queramos. Esto es un poco babélico, Ani, aquí se hablan muchas lenguas a la vez y el doctorado se caracteriza por eso, así que está muy bien si lo haces en inglés y continuamos en francés, en catalán, en castellano, como queráis. Decimos hola a los amigos de Málaga, que luego nos visita mucha gente de Málaga y de otros lugares, a todas, las que nos, todas y todas las que nos veréis después en cualquier momento de esta semana, bienvenidas también, bienvenidos. Y dejo la palabra a Nico en Solay. Bueno, uh, entonces, eh, eh, Jessica, uh, si, si, si todo el mundo comprende el francés, yo lo hago en francés. Yo creo, no sé, ¿hay alguien que no entienda el francés? ¿Mejor el francés? Todo el mundo comprende el francés. D'accord, entonces, Daniela, ¿no lo entiendes? Vale Français Daniela, non le Emmanuel, qu'est-ce que tu préfères Bon, qu'est-ce que je demandais moi Daniela, ainsi te vas acostumbrando, vale Parce que c'est un exercice que nous que faire avec les textes. D'accord Ok, on va avec le français alors. Pour parler Picasso, il faut parler catalan, castillan et français. Ah, ouais. Ouais, enfin, okay. ok, donc je commence. Euh, merci Jessica. C'est euh, c'est c'est un défi de parler devant euh, des visages qui représentent Picasso. Hein. C'est un défi absolu. C'est c'est même euh, c'est même une situation de danger. C'est même une situation de péril. C'est sauter dans le vide. Hein. Et euh, et à quel titre euh, est-ce que moi, qui, qui ai, ai travaillé sur Sartre, qui ai travaillé sur Mark Roscoe, qui ai travaillé sur les peintres américains, euh, est-ce que je pourrais m'autoriser à, à tenir un discours sur un artiste euh, monumental sur lequel vous, vous avez passé votre vie Moi, j'y ai passé cinq ans, seulement cinq ans. Euh, alors, pourquoi Pourquoi j'aurais des choses à vous dire euh, étant donné qu'on a l'impression de tout savoir sur Picasso, on a l'impression d'avoir pénétré <coughs> dans tous les recoins de son œuvre, on a l'impression d'avoir élaboré des éléments sur ces, ces différentes périodes, on a l'impression d'avoir... Et, et, et, et quelque part, c'est donc une entreprise vouée à l'échec, qui était la mienne. Néanmoins, néanmoins j'ai été poussée par un... Par un moment très particulier. Ce moment, c'était euh, l'inauguration du musée de l'immigration à Paris, dans lequel le, le directeur du musée de l'immigration, qui est un historien de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora, très connu, il vient de faire un rapport pour le président de la République, a fait un discours euh, en parlant des, des étrangers en France sur lesquels on ferait une exposition. Et il, il a prononcé le nom de Picasso. Le même jour, euh, je me suis trouvée à l'inauguration de ce musée dans lequel il y avait le président de la République, il y avait Laurent Lebon, et j'ai donc demandé à Laurent Lebon euh, si je pouvais, euh, euh, s'il si, connaissait Benjamin Stora. Il m'a dit « je ne connais pas Benjamin Stora ». J'ai demandé à Benjamin Stora s'il connaissait Laurent Lebon, il ne connaissait pas Laurent Lebon. Donc j'ai décidé, j'ai compris, enfin j'ai compris euh, effectivement que il y avait une espèce de divorce entre le monde de l'art et le monde de l'histoire de l'immigration. Il se trouve que, de par ma formation, de par mes intérêts, de par mes, mes traumatismes, euh, j'ai toujours été passionnée par le croisement de disciplines, et notamment le croisement entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'immigration. Donc je n'ai jamais travaillé que sur des artistes émigrés. Je suis euh, intégralement convaincue que l'expérience d'immigration est une expérience existentielle capitale et que ceux qui, sont, qui ont un regard décalé voient des choses que les autres ne voient pas. Donc après m'être intéressée à des peintres américains qui viennent en France, à Léo Castelli, qui est un marchand de, de, de Trieste qui arrive aux États-Unis, Marc Roscoe, qui est émigré des, des pogroms vers l'Amérique, euh, pourquoi pas euh, Picasso bon, Je l'avais rencontré dans des tas de moments de ma vie. Bref, euh, la seule chose qui m'était importante, c'est d'avoir accès à des archives euh, euh, des archives nouvelles. Et effectivement, avec l'ouverture de, de euh, des archives Picasso, euh, j'ai immédiatement pu, pu, euh, pu travailler sur, euh, sur les archives de sa mère, par exemple, et puis les archives de la police, et puis les archives de la ville de Paris, et puis les archives diplomatiques, et puis les archives nationales. Donc, un accès à des fonds qui n'avaient pas encore été euh, dépouillés. Première chose, donc, Deuxième chose, il se trouve que, comme je l'ai dit, donc mon, mon, mon travail se situe toujours, euh, comme le dit très joliment Jessica, à, dans des constellations méthodologiques. Hein. Euh, je fais de l'histoire, mais je fais aussi de la sociologie, mais je fais aussi de l'anthropologie. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de, de, de varier la focale, c'est-à-dire de passer du micro au macro, et euh, de, de comprendre la société du point de vue du sujet. Euh, Peut-être le... Le, le sociologue qui m'a le plus in, euh, intéressé, euh, avec lequel j'ai travaillé d'ailleurs réellement, c'est Irving Goffman. Et, euh, et c'est avec lui que j'ai compris que, euh, que le travail de l'interaction entre des individus permettait de, de comprendre la société du point de vue du sujet. Donc, euh, je me suis demandé, pourquoi pas, euh, entreprendre euh, ce travail sur Picasso avec cet angle inédit qui est en quoi son statut d'étranger dans la France de, des, premières, des quatre premières décennies du siècle était, euh, euh, pouvait avoir un impact sur son œuvre. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, en, en, prenant, en prenant une autre entrée, au lieu de prendre l'entrée formelle, en prenant l'entrée existentielle, l'entrée sociale, donc, euh, on, on avait accès à, à une autre histoire. Euh, alors, donc, je vous ai donné un peu les, les principes méthodologiques qui sont à la base de mon travail, euh, les, différents, les, différents, les différents sociologues qui m'ont, euh, disons, influencé. Mais en fait, euh, il se trouve que ce travail que j'ai fait sur Picasso, je l'ai fait un peu comme le travail que j'avais fait sur Sartre, puisqu'on a affaire à, comme avec Sartre, à un homme siècle, à un homme euh, plus grand que son siècle. Euh, un homme, un, un producteur euh, symbolique qui, est, euh, qui, qui agit dans, les, dans tous les genres. Et, euh, et je me suis... Euh, et, et, et donc, euh, les principes, j'ai pris, pris les mêmes principes euh, à la base de mon travail, euh, trois principes méthodologiques euh, que j'avais pris pour Sartre. Premier principe, le principe holistique. C'est-à-dire que je travaille sur un tout. En, en, tra, en tentant d'intégrer tous les genres dont l'œuvre est composée, en ne laissant rien de côté. Les, gens, les genres et aussi les interventions politiques, qui sont une forme de production, d'intervention. Deuxième principe, un principe phénoménologique. Je tente de reconstruire, je, de reconstruire le projet de l'acteur culturel avec son point de vue, euh, le point de vue de Picasso. Et et la tentative d'élaboration de sa logique interne. Pourquoi a-t-il créé ça à ce moment-là Troisième principe, un principe génératif. Mettre l'accent sur le processus plutôt que sur le produit, la manière dont l'œuvre se met en place. Tout cela, bien entendu, en tenant compte du contexte, essentiellement du contexte dans lequel son produit, sont mis en place ces produits symboliques. Voilà. Donc en gros, voilà les à la fois... Euh, la constellation méthodologique euh, dans laquelle je m'inscris et les trois principes qui sont à la base de mon travail et qui ont toujours été à la base de mon travail depuis, depuis, depuis le début de mes recherches. Donc j'ai pensé que pour, pour approcher ce, ce, ce titan hein, que, que <rire> Jessica décrit comme un titan, euh, je vais donc, une, maintenant que je vous ai un peu donné mes, mes, euh, mes approches, euh, que je vous ai livré mes cartes, je vais, je, je vais prendre trois ou quatre exemples. Je vais essayer de prendre quatre exemples en fait. Le premier exemple, c'est l'artiste dans la métropole moderne. Le deuxième exemple, c'est l'expérience de Gossel. Le troisième exemple, c'est le piège de l'entre-deux-guerres. Et le quatrième exemple sera la demande de naturalisation. Et voir comment, à la fois, cette constellation méthodologique et ces trois principes holistiques phénoménologique et génératif, euh, m'ont aidé à, à, à éclaircir euh, ce, ce, ce défi Picasso. Quoi. Puis après, on, on conclura en voyant si, euh, ce que ces choses nous ont apporté et en, en faisant une ouverture sur l'exposition qui, qui sera inaugurée le 12 octobre au Musée d'Immigration et ainsi que sur le catalogue. Voilà. Donc, je vais partager l'écran, boum, boum, boum. Je vais vous montrer mon, uh, voilà, mon, bah, mon keynote. Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous le voyez, Jessica Oui, oui, oui. Vous le voyez D'accord, ok. Tout à fait. Ok, alors on y va. Voilà, donc, euh, euh, voilà. C'est bon C'est bon Oui, voilà parfait. Donc, euh, alors je ne sais pas comment mettre l'accent et la majuscule en, en espagnol. Alors, j'ai mis Autonoma avec le haut petit, mais il y a l'accent. Ah, oh, mais c'est très bien comme ça. Il ah, y a les C'est petit, mais il y a les accents. Même, ah. chose pour ça, même chose pour Jessica, je suis désolée, mais voilà. C'est ce super, c'est super, merci. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, pour, pour commencer avec cet angle inédit, euh, voilà l'objet que j'ai trouvé aux, aux archives de, de la police, dans une ville qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais, et euh, qui, est une, euh, qui est un dossier euh, euh, assez étrange, assez, c'est un, un dossier euh, monstrueux, c'est un dossier qui a voyagé, il a voyagé euh, de Paris à Berlin en 1940, sur, un, sur, un, sur une péniche, il a été emporté par les nazis, et puis après, quand ils ont été vaincus, ce dossier a été emporté à Moscou. Et puis ce dossier a été récupéré de Moscou début du XXe siècle par la France. Et c'est Pierre Dex qui en avait fait un, un, un livre, mais sans l'avoir vraiment analysé. Et, et, et, et il y avait beaucoup d'autres doc documents qu'il n'avait pas trouvé. Donc, ce dossier d'étranger m'a fascinée à la fois par sa couleur et puis ça. Sa brutalité, euh, c'est surtout ce qui m'a fasciné, c'est l'écart entre le mythe Picasso et, et ce dossier euh, épouvantable euh, où il était, il était fiché. Voilà. Donc on va un, un peu regarder comment euh, la France a pu euh, a pu euh, intégrer pendant 40 ans un, le plus grand peintre du siècle, tout en le traitant comme elle l'a fait. Et, euh, donc c'est un un grand graphiste qui s'appelle Philippe Apeloy qui a qui est, qui est parti de cette couverture du dossier pour en faire un, un, un, une très belle une très belle couverture et c'est moi qui ai demandé le pochoir en, en pensant évidemment au, à la période cubiste enfin euh, je voulais du pochoir pour euh, voilà. euh, alors le, le, la première œuvre qui me semble importante j montrer, je montrerai très très peu d'œuvres mais cette œuvre me semble importante parce que c'est un autoportrait qui est à l'opposé de l'autoportrait qui, qui a précédé, qui était un autoportrait triomphant et c'est un, un autoportrait tout à la fois euh, euh, brutal, mais, mais, mais en, dans l'attente de, de, de, la, de, la, de la réaction. On voit, on voit un, un homme déporté sur la droite mais un homme, une bête qui va réagir, en fait, on voit la, la capacité de, de, de puissance, la puissance, puisque c'est avec cette puissance qu'il arrive en France, avec ce projet, euh, ce projet de vie, ce projet de, de mettre en place sa carrière de génie, et, euh, et la reconnaissance de la situation est, est quelque chose qui va l'atteindre, et on va le voir dans, dans certaines œuvres que je vous montrais. Euh, voilà, donc approche méthodologique c'est faite et les exemples concrets on y va. On va commencer par l'artiste et la métropole moderne. Donc effectivement il y a un élément qui est assez absent dans les analyses en général sur la, euh, sur l'œuvre de Picasso euh, du premier Picasso à Paris, hein, donc les années 1900-1906, c'est la, la ville. Euh, il me semble que euh, cette ville, cette métropole de Paris euh, dont on a beaucoup parlé euh, en, en histoire de l'art et en histoire en, en général, comme cette fameuse École de Paris, avec une terminologie qui a été construite en 1925, c'est André Varnot qui en 1925 a inventé le terme École de Paris, et moi j'ai toujours été assez réticente à, cette, à, cette, à, ce, à ce mythe de l'École de Paris. Euh, c'est quoi l'École de Paris euh, Ce sont des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents euh, euh, pourquoi les pourquoi pourquoi euh, Chagall vient à Paris Pourquoi les il y a des Juifs qui viennent d'Europe de l'Est parce qu'ils sont ils sont chassés par les pogroms. Il y a des, des des Catalans qui viennent de, de Barcelone euh, pour d'autres raisons. Il y a des gens qui viennent des États-Unis. Enfin bref. Donc c'est un, un à mon avis c'est pas une école. C'est un groupe de c'est un groupe d'artistes évidemment qui se déplacent, parce que l'artiste se déplace toujours. Mais euh, ils n'ont pas, euh, pas les mêmes motivations, surtout, et euh, ils se déplacent parce que Paris est une des grandes métropoles de l'époque, notamment à, à, grâce à son exposition universelle de 1900, dans laquelle arrive Picasso. Mais pour le deuxième voyage de Picasso à Paris, euh, qui est, on le sait, est, est, est, est, il est appelé par l'exposition le, par chez Vollard en, en juin 1901, Immédiatement, immédiatement, au moment de cette, de cette première gloire, puisque l'artiste a 19 ans et qu'il produit 64 tableaux en, en très peu de temps, euh, immédiatement, dès que paraît un article de Gustave Cocchio dans le journal, 15 jours avant que l'exposition que que n'ouvre, euh, un rapport de police est publié contre Picasso, euh, en juin 1901, donc euh, c'est le 18 juin 1901, avant que l'exposition n'ouvre, à la suite de l'article de Gustave Coquillot. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est les, les détails, détails euh, chronologiques, pourquoi ce rapport est publié avant que l'exposition n'ouvre, c'est parce qu'il est publié à la suite de l'article de la presse, donc parce que Picasso est visible dans la presse, mais pourquoi... Le commissaire Rouquier connaissait-il d'autres éléments de la vie privée de Picasso qui ne sont pas dans l'article de Rouquier C'est parce que Picasso était surveillé par des indicateurs de police. Ces indicateurs de police, j'en ai trouvé la trace, j'ai trouvé leur nom, ils avaient des noms de pieds-niquelés, ils s'appelaient Bornibus, Giroflé et autres. Mais pourquoi ces indicateurs de police avaient-ils des informations sur Picasso Parce que Picasso vivait euh, chez un anarchiste catalan qui, qui était son marchand, qui s'appelait maniaque et en gros, il vivait dans la communauté anarchiste de Montmartre. Pourquoi vivait-il dans la communauté anarchiste de Montmartre Parce qu'il ne pouvait pas venir à Paris autrement que précédé par les Catalans de Montmartre et accompagné des Catalans de Montmartre, euh, comme disent les sociologues de l'immigration, ça s'appelle « chain migration », la migration en chaîne. Quand on émigre, on a besoin d'une escorte, on dit en français, escort in, in, in, en anglais. Donc, et, et, et on voit bien, Picasso est venu quatre fois à Paris, 1900, 1901, 1903, 1904, chaque fois avec un catalan qui parlait le français et qui le cornaquait. Hein. Donc on ne peut pas venir seul, on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, on est dépendant. Et cette dépendance de Picasso sur le plan linguistique et sur le plan social, puisqu'il ne connaissait de Paris ni la langue ni les codes, faisait qu'il était dépendant d'autres, d'autres. Et ces autres étaient repérés par la police, pourquoi Parce que la police d'abord à l'époque était extrêmement puissante, la police venait de faire des lois sur des étrangers, la police française était sur les dents à cause... Euh, de l'attentat contre le président de la République en 1894, Sadi Carnot, par un anarchiste italien, euh, Santer Geronimo euh, Caserio, euh, qui avait été guillotiné, et parce que euh, c'était une période d'attentat anarchiste de l'affaire Dreyfus, une période de tension. Donc, euh, euh, les noyaux halogènes, les noyaux étrangers, euh, qui avaient été virés du centre de la capitale par Haussmann, par la construction de Haussmann, étaient donc dans des quartiers Excentré, comme le quartier de Montmartre, qui était un quartier dangereux, un quartier difficile, un quartier, un quartier misérable. Et donc, euh, les, les, les, les artistes catalans qui s'étaient regroupés à Montmartre depuis 20 ans, puisque les premiers étaient Roussignol et, et Casas, avaient, avaient préparé le terrain pour les plus jeunes. Voilà. Donc, pour Picasso, c'était un piège. C'était la seule porte d'entrée de Paris, c'était les Catalans de Montmartre, et les Catalans de Montmartre étaient dans le viseur des indicateurs de police. Donc Picasso, avant même que son nom n'apparaisse dans la presse, euh, était quelqu'un qui était fiché par les indicateurs de police, qui savait à quelle heure il rentrait, à quelle heure il sortait, ce qu'il y avait sur ses tableaux, et, euh, pardon, et, euh, et donc il savait même qu'il que y avait sur ses tableaux des femmes qui faisaient l'aumône, et donc le premier rapport de police va utiliser l'œuvre de Picasso comme... Un, un témoin à charge contre lui donc on voit que au moment où ce jeune homme de 19 ans qui, te, qui ne peut même pas rester à Paris a l'honneur de faire cette exposition euh, dans une grande galerie parisienne, il est déjà pris au piège par une des grandes institutions françaises de l'époque, la police parisienne la police des étrangers et donc ça, moi ça me semble absolument fascinant et absolument monstrueux c'est à dire que l'école de paris la belle métropole parisienne c'est ça c'est tu es étranger tu es pris au piège euh, euh, le premier ami que picasso se fait donc picasso euh, donc ce que j'ai essayé de montrer c'est que par rapport à cette au stigmate que la, la que la, la société française va va lui attribuer picasso immédiatement et donc c'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon travail, va faire preuve d'une intelligence politique, d'une intelligence de stratège absolument exceptionnelle. Donc on va voir comment il va, euh, il va comprendre les situations et comment il va y réagir. Le premier ami, son premier ami, c'est Max Jacob, euh, auquel il écrit euh, l'année d'après, donc deux ans après, au moment où il tente de revenir à Paris, mais sans succès, et euh, donc il lui parle d'un aveugle, euh, qui touche sa cruche dans, de sa main et, et, et donc c'est une période qui m'intéresse énormément avec le thème de la cécité euh, que je trouve donc avec euh, l'aveugle qu'on voit à Harvard Museum, il y a au un autre aveugle au Metropolitan Museum et celui-là euh, qui est à l'Université à de Manchester, donc une, une série de tableaux de, de la cécité euh, euh, qui me semblent essentiels. Euh, de décoder avec, cette, avec, avec en, en ligne de mire cette, euh, ce statut de l'étranger l'étranger qui ne parle pas la langue qui ne connaît pas les codes et qui, euh, et qui, euh, et qui élabore sur ce thème de la cécité donc l'étranger va revenir pour la quatrième et dernière fois euh, où il va pouvoir être autonome puisqu'il a une habitation, le fameux bateau la euh, donc avec son camarade Sébast... Ronia et Vidal, euh, puisqu'il ne, ne vient, voilà, selon le principe de la migration en chaîne, donc cornaqué par un, par un catalan qui, qui, qui connaissait, euh, euh, voilà, donc euh, installation donc dans ce lieu qui. Qui, qui, qui a, dont on a parlé euh, par rapport à la bohème parisienne mais qui en fait, et là je continue de démythifier tout ça euh, avait été construite en moellons bois et plâtras, assemblée à la va-vite avec des planches et des vitres dans le dénivelé d'une commune de Montmartre et qui ne bénéficiait que d'un de, point d'eau pour une trentaine d'ateliers. Ça c'est la réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat indigne, les habitats indignes de Marseille qui ont flambé euh, récemment, euh, les fameux habitats indignes qu'on réserve aux étrangers et euh, brûlant l'été, glacial l'hiver. Et donc, euh, c'est euh, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, dans ce lieu-là que Picasso a, a, a commencé son travail et, euh, et à partir du moment où il a pu être euh, indépendant. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que au moment après avoir été euh, lié euh, au groupe des Catalans de Montmartre, dans, dans cette chain migration, euh, la première chose qu'il a fait, c'est de se dissocier d'eux, se dissocier d'eux sur le plan à la fois de sa création, euh, des thèmes, euh, il n'a jamais à ce moment-là euh, travaillé sur des thèmes euh, espagnols, euh, et, et immédiatement, il s'est dissocié euh, du groupe des Catalans pour Construire un réseau ailleurs. Euh, deuxième ami parisien, donc Guillaume Apollinaire, qui lui, comme Picasso, est un homme <coughs> qui a qui a bourlingué, qui a euh, qui lui-même il est il est plus en avance que Picasso. Il parle il parle des langues. Il est il est et, et donc ce sera la, la première critique très forte sur l'œuvre de l'artiste. Euh, celle qui fera dans la plume en 1905 et, et, et, la, et la force d'Apollinaire euh, va, va entraîner Picasso à la fois dans la ville de Paris et dans sa, sa création euh, euh, euh, un, des, un des tableaux euh, qui, va, qui va être peut-être la somme euh, de toute l'œuvre euh, de l'année 1905 c'est euh, euh, ce groupe qu'on appelait les battleurs euh, qui a été renommée euh, par erreur euh, famille de Saltimbank Bank et je, je, je pense que je vais ré, je vais réussir à ce que la National Gallery de Washington change le nom puisque c'est une c'est non seulement une erreur mais une faute politique euh, de faire d'avoir fait ça et c'est même une, une trahison du, du projet de l'artiste à mon avis donc cette œuvre est est une œuvre euh, immense, de mètres m sur 2,30 30, euh, dans laquelle on entre de plein pied, grandeur nature, et, et qui se trouve aujourd'hui à la National Gallery de Washington, et c'est une œuvre euh, qui me semble rendre compte tout à la fois de la euh, de la solitude, de la marginalité, mais aussi de, de la du silence de la ville par rapport à, de l'absence la, par rapport à par rapport à, à cette population qui alors justement qui qui est attirée par la grande métropole moderne hein. c'est ce sont des gens qui font qui qui avec leur corps avec leurs gestes avec leurs talents euh, vont euh, entertain vont vont entertain je sais plus comment on dit en français vont euh, vont euh, présenter leurs talents euh, à, à la population, mais en même temps, donc euh, ils vont être broyés par euh, cette institution, les institutions de la ville, notamment la police parisienne. Donc c'est un, c'est un, euh, une situation douloureuse puisque euh, euh, puisque la réception euh, de ces gens-là qui, qui, sont, qui sont attirés comme un papillon par la lumière va se retrouver cassée par euh, la violence euh, de la police. Euh, alors, pardon, je vais, dans, je vais à l'envers, excusez-moi. Voilà. Euh, euh, une, autre, une, autre, une autre rencontre, euh, essentiel pour Picasso pendant ces années-là c'est la rencontre avec la famille Stein ce sont des, des expatriés à Paris euh, qui vont rester, euh, vivre dans leur bulle d'expatriés, puisque Gertrude Stein sera fier de ne jamais parler, de ne jamais apprendre le français et donc ce sont eux qui vont être les premiers soutiens financiers réels à l'artiste Voilà. Bon, donc euh, on est là dans une, dans une période dans laquelle l'artiste euh, découvre euh, son statut de subalterne dans une ville difficile. Euh, et euh, les, premières, euh, donc, les premières clés pour arriver à Paris, on voit bien, c'est le groupe des Catalans, Max Jacob qui lui apprend le français, Guillaume Apollinaire qui lui apprend, qui le qui, qui, qui, qui, qui met en selle sur le plan, sur le plan euh, social, euh, la, la famille Stein qui, qui le soutiennent et puis là au moment de, du salon d'automne de 1905 Picasso demande à sa mère de lui envoyer une mentille le 1er novembre et avec cette mentille il fait un tableau pour Benedetta Canals puisque la mentille passe par Ricardo Canals mais le tableau que Picasso produit est un tableau le portrait de Benita Canal, c'est un tableau euh, complètement inspiré par Velasquez, et on se et on se rend compte à ce moment-là que euh, cette avant-garde dans laquelle Picasso rêve euh, d'accéder, il n'y accède pas encore. Donc, grâce à euh, l'achat d'un fonds d'atelier par Vollard en 1906, début 1906, Picasso va pouvoir repartir, en, repartir et euh, trouver les moyens de, de la force euh, de, de, de, de transgresser cette, cette, cette chape que, que la police parisienne pose sur lui, et donc et, et tout ça part par la ville de Gossol. Alors pour, pour rendre compte, euh, de la du, pour, pour, pour donner la métaphore euh, à laquelle... Picasso se, se confronte, je, euh, au début, je pense prendre la métaphore euh, du labyrinthe. Euh, euh, euh, chez euh, Alfred Schutz, euh, le sociologue viennois émigré aux États-Unis en 1942, l'étranger ne considère pas du tout le modèle culturel qu'on lui offre comme un asile protecteur, à, pas du tout, mais comme un labyrinthe. Dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation. L'étranger reste un marginal, un hybride culturel, au bord de deux modèles différents, ne sachant pas auquel des deux il appartient. Donc c'est comme ça que je perçois euh, le Picasso des années 1900 à 1906, au moment où il part pour Gossel. Son départ, euh, et alors justement, euh, ce, ce moment gossol euh, je voudrais dire à quel point euh, je suis reconnaissante à Jessica pour euh, m'avoir accueilli deux années de suite euh, dans ce lieu magique et effectivement il était indispensable à mon avis de, de faire ce travail de terrain Donc, mes recherches sont toujours euh, basées sur un travail de terrain je pense que on n'a pas le droit de répéter ce que les autres disent sans, sans vérifier, d'abord. Euh, je pense qu'il faut faire des recherches de première main et je pense qu'il faut faire des, des recherches de terrain. Donc, c'est en allant sur le terrain à Gosol. Moi, j'entendais beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, euh, il est allé se ressourcer en Espagne. » Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais « ressourcer en Espagne. » Non, quand Picasso va à Gosol, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Les, les 100 jours qu'il passe là-bas et le travail qu'a fait Jessica il, Capital, euh, est une expérience existentielle choc qui va faire basculer le, le jeune artiste vers euh, l'avant-garde euh, donc en, en arrivant dans cette ville dans, ce, dans cette petite ville euh, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'une expérience radicale et, et et effectivement, j'ai retrouvé notamment le, les textes de Braudel, « La montagne et la montagne », c'est-à-dire un obstacle, et du même coup un abri, un pays pour homme libre. Car tout ce que la civilisation impose de contraintes et de suggestions n'y pèse plus sur l'homme. Et on voit que l'expérience de vie dans... D'abord, c'est l'accès. L'accès est extrêmement compliqué est extrêmement long est extrêmement difficile euh, le lieu est, est, est, est inaccessible euh, et, et surtout euh, il a partagé, pardon, il a partagé la vie de son de de son, de, de Pep Villa, qui est le qui est le l'aubergiste et le chef des contrebandiers et l'intérêt l'intérêt de Gossel c'est que c'est un village de contrebandiers que tout ce que m'a appris donc jessica est un village dans lequel la la police n'est jamais entrée. Donc, cette, cette inaccessibilité de la ville, cette difficulté d'accès, et, et, et cette nécessité de trouver des outils qui transgressent l'ordre euh, légal, c'est ça qui va donner à Picasso la conviction qu'il y a quelque chose à transgresser. C'est ça qui va enseigner à Picasso euh, de travailler dans les interstices de la société française donc là on voit euh, l'évolution de son travail esthétique, on voit aussi l'évolution vers le masque dont la solution du masque dont parle, dont parle Jessica s'éloigner de la représentation pour aller vers la présentation et euh, donc tout ça ce que je dis là c'est rapidement, hein, je veux dire, je prends quelques exemples pour essayer d'illustrer mon propos hein. euh, l'arrivée à Paris donc, euh, et, et, et Picasso devient donc le, le, le, le leader de l'avant-garde cubiste il écrit sur son carnet « Un tenor que da la nota mas alta de total la partitura io. Hum » voilà. et il rentre à Paris donc euh, ce qui m'intéresse énormément c'est de de, de de retrouver dans, dans l'œuvre des des signes de son de son être au monde. Bon, on peut prendre voilà ça c'est deux premiers exemples. On peut prendre un troisième exemple qui me semble intéressant parce que c'est un, un moment euh, de l'entre-deux-guerres. Donc je saute à pied joint sur le cubisme, je saute à pied joint sur le céska, je saute à pied joint pour la, sur la première guerre mondiale. J'ai honte, mais bon, euh, on est là pour illustrer une méthodologie et des principes. Euh, euh, donc, euh, l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres est un moment euh, grave en France. C'est le, moment, euh, le moment, un moment avec des crises économiques, un moment avec des tensions politiques, un moment avec la montée des fascismes euh, dans toute l'Europe. Euh, Picasso, lui, euh, a déjà perdu énormément avec la Première Guerre mondiale puisqu'il s'est senti amputé de son œuvre cubiste euh, puisqu'elle était 700 œuvres qui étaient dans le stock euh, séquestré de son marchand Cadvélère donc il s'est senti amputé par cette guerre euh, pour laquelle euh, l'Espagne euh, n'était pas impliquée et euh, quand je regarde la manière dont on a traité euh, l'évolution esthétique de Picasso euh, pendant l'entre-deux-guerres euh, c'est un moment qui je veux dire qui, euh, qui affole les, les chercheurs et donc on l'a traité de manière morcelée. Bon, moi, de toute façon, ce que je fais, c'est un travail holistique, bon, travail total. Donc, je le prends comme un bloc. Et effectivement, je me suis demandé ce qui faisait, qu faisait dans l'être de Picasso, dans cette France de l'entre-deux-guerres, euh, pourquoi il avait été chercher des solutions. Euh, d'un côté avec les ballets russes, de l'autre avec euh, les balles mondains d'Étienne de, de Beaumont pour, avec les surréalistes et euh, avec, euh, avec son, son achat de Boisgelou et avec euh, la guerre civile espagnole donc on voit un artiste qui a été déjà reconnu euh, dans par, son marchand, par, par, par la, le travail qu'a fait son marchand Katweller dans l'Europe de l'Est, toute l'Europe de l'Est on voit un, un artiste qui est riche qui est, qui est riche reconnu et riche mais on voit un artiste qui vit dans une France nationaliste dans laquelle la police des étrangers devient de plus en plus puissante et euh, il me semble que son choix alors, euh, va, que son choix donc, euh, des ballets russes ça c'est le rideau de scène de parade, euh, euh, les balles d'Étienne de Beaumont, euh, euh, ou alors sa présence auprès des surréalistes, il me semble que qu'on a affaire à chaque fois à des groupes qui sont euh, des groupes qui valorisent l'avant-garde et qui sont des groupes transnationaux. Hein, puisque, les ballets russes, Diaghilev était un homme cultivé, il connaissait Picasso à partir de ce qu'il avait vu dans la collection Tchoukine et Morozov, et donc il savait parfaitement qui était Picasso. Donc c'est ce Picasso vu à Moscou à quel, auquel il va s'adresser à Paris. Euh, et pour Picasso, travailler avec les ballets russes est une autre façon de poursuivre son travail d'avant-garde. Même chose avec Étienne de Beaumont. Étienne de Beaumont était un et je trouve que c'est un, un moment absolument passionnant parce que l'aristocratie française euh, qui avait été peu visible avant la guerre de 14 et avait été très active au moment de la guerre avec les hommes qui sont des officiers et les femmes qui travaillent à la Croix-Rouge et donc l'aristocratie française va relever la tête après la première guerre mondiale et elle va être euh, à un moment, à une, pendant une niche extrêmement courte euh, elle va se substituer à l'État pour financer sou soutenir des artistes et dans dans des projets d'avant-garde ainsi Étienne de Beaumont et et c'est alors on a beaucoup beaucoup élaboré et, et lucubré sur sur euh, le fait que Picasso devenait riche Picasso hein, qu'il était bon il me semble beaucoup plus intéressant de voir de regarder ce qu'il a pu trouver euh, chez ces chez ses, chez ces deux hommes hein, euh, Diaghilev Étienne de Beaumont et puis euh, et puis alors après évidemment avec les surréalistes qui eux, on connaît bien la genèse des surréalistes, toute la généalogie des surréalistes, de Tsarade, euh, que ce soit Zurich, que ce soit Bucarest, que ce soit Berlin, etc. Donc c'est porté par cet international surréaliste que Picasso va les, va les rejoindre un temps, et, euh, et euh, avec, avec évidemment le, les jeunes, les gens qui sont une génération plus jeune que lui, euh, les Dali, les, les Miro les, les, et, et autres qui vont euh, le porter euh, avec, cette, avec cette, cette, évidemment cette production de tableaux magiques qu'on qu a vu au musée Picasso récemment, qui est très très intéressante, mais moi je, je, je pense que ça m'intéresse de, de casser ces, ces regards parcellaires sur un moment particulier pour essayer d'arriver à, à comprendre à proposer une grammaire générative, voilà, c'est ça que j'avais fait pour Sartre et que j'ai tenté de faire pour Picasso, une grammaire générative des comportements picassiens, euh, politiques notamment. Euh, L'achat de cette propriété me semble être alors euh, un, un geste euh, géographique euh, qui répond à, à, à cette... Euh, à cette angoisse de l'étranger dans une France nationaliste, un choix euh, d'un lieu protecteur, euh, un choix géographique, un choix d'un domaine où il pourra euh, travailler, et d'ailleurs il l'a fait, avec ses ateliers de sculpture et de, et de, fer, et de, et de euh, et ferronnerie, etc., dans ce lieu immense de Normandie. Euh, oups Il ah, faut que je sorte mon truc... Voilà, donc voilà. Euh, néanmoins, euh, la réalité de cette période, c'est euh, la police des étrangers, donc euh, la police des étrangers qui avait un budget en, en, en, en croissance exponentielle, et là on voit euh, le bureau, euh, la salle 205 du deuxième étage de l'escalier F euh, au boulevard du Palais, et cette, cette, avec évidemment les indicateurs de police ou les policiers, 2 hein, millions de fiches qu'il y avait là. La, le, le dossier de Picasso était là, celui qui a été, celui que je vous ai montré, il était là. Il a été, c'était, il faisait partie des dossiers de personnalités célèbres. Et c'est ce dossier-là qui a été mis sur une péniche en 1940. Hein. Donc euh, c'est là que Picasso était fiché chaque fois qu'il avait une exposition en France. En 32. Euh, avec l'exposition des galeries Georges Petit, immédiatement, on a eu un, un, un, une, une relance du dossier de Picasso, etc. etc. Donc, là, euh, cette, cette photo, moi, je la trouve, je la trouve terrible, enfin, terrible, mais on, on voit la, la, la force et la puissance de, ce, de cette police étrangère qui était terriblement sophistiquée et qui faisait l'admiration euh, de toutes les polices du monde. Alors, euh, on parle là d'une des, in, des institutions euh, françaises puissantes qui a bloqué euh, la marche en avant du, du génique de, de Picasso, mais la deuxième institution puissante, française et monstrueuse, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Donc là, euh, je vois que Marie-Laure me sourit. Euh, Marie-Laure, c'est Jean-Hubert Martin, notre ami commun, hein, à qui j'ai demandé de faire un article dans le catalogue l'exposition et son article s'appelle picasso face au mensonge des musées de france et, et, et il a fait il a travaillé comme un fou sur cet article mais cet article est précédé par l'article d'un autre historien philippe joutard euh, qui, qui qui fait une analyse de l'ancrage de l'académie des beaux-arts dans la france euh, de louis xiv et, et, et son article s'intitule picasso pourfendeur de louis xiv euh, l'Académie des Beaux-Arts comme un résidu du grand siècle, et comme la résidu, le résidu de cette arrogance française, du bon goût français. Euh, et, et Picasso, donc, lui, euh, on le sait, euh, il, il, il est disruptif, n'est-ce pas et, et donc, il, ça, il, il a contre lui trois stigmates qui le marquent. Un, il est étranger, avec contre lui, la police. Deux, il est d'extrême-gauche. Et trois, il est d'avant-garde, ce que L'Académie des Beaux-Arts ne pardonne pas. Donc voilà Picasso pendant, en, en 1931, euh, avec son tam espagnol. Euh, le, pré le présent récépissé tient lieu de carte d'identité. Il est valable pour deux années au maximum à partir de sa délivrance. Hein. Voilà, donc, euh, et on voit bien qu'il est non-travailleur, euh, même s'il est artiste peintre. C est, c est, voilà donc le, le niveau euh, où il est pris par le regard, hein, puisque je suis sartreienne, le regard de l'autre fait de moi un, un objet que je ne suis pas parce qu'il est pour l'autre. Hein. Donc euh, Picasso est transformé en, en re, par le regard de l'autre dans ce non-travailleur espagnol. Et euh, une autre, alors une autre, un autre réciplicité qui est encore pire, 1935, où il a l'air d'un repris de justice, c'était ça le Picasso de la police. Hein. Il est loin, loin, loin de l'image mythique qu'on a de lui, hein. Euh, voilà, donc euh, c'était. Le... Voilà. Alors, dans le même temps, l'artiste continue à produire et personne ne, ne, me, ne, me, ne pourra me contredire quand je, quand je prétends que dans cette immense œuvre, euh, le, le Minotaure aveugle, euh, guidé par une petite fille, est un signe de cette, euh, ce désarroi. Euh, encore, un, encore une œuvre qui rend compte de, du fichage de la police, de l'empreinte hein. euh, et puis on arrive à la période de, de la guerre d'Espagne l'engagement au travail euh, disons euh, euh, immensément rapide euh, comme un coup de foudre à partir de ce de ce massacre d'une population civile euh, dans le village basque et, et de, de travail dans des conditions extrêmement difficiles avec l'influence euh, d'une photographe surréaliste euh, la, la, la place de Guernica dans, dans le monde avec euh, la levée de fonds pour les révolutionnaires espagnols euh, et, et, puis, euh, et puis enfin on arrive à la... À la à un moment de crise majeure qui est l'année 35 avec la l'appel à l'ami donc ça je parle à Marga directement avec tous mes remerciements pour son aide euh, l'appel la, à l'ami Jaume, à, à Sabartes euh, qui, qui, qui va devenir son, son, son assistant, son adjoint, son secrétaire euh, et qui va créer le musée Picasso de Barcelone. Euh, C'est un c un atout majeur dans dans le réseau de picasso donc tout au long de, de, de, de ces moments là euh, picasso chemine en en, en organisant euh, ses stratégies de réaction par rapport à, à la situation qui lui est faite euh, et en 1940 au moment de la plus grande euh, des angoisses puisque on avait cru que c'était l'Espagne qui allait sauver euh, l'Europe euh, de la montée des fascismes, mais ce n'est pas l'Espagne. Et euh, donc Picasso craint pour sa vie, tout à la fois euh, comme euh, étranger en France, comme révolutionnaire espagnol, comme ein euh, Künstler en Allemagne, et dans une France qui va être envahie par les nazis, et il fait la seule, la première et dernière demande de naturalisation à la France voilà donc sa, sa très belle signature sa très belle demande très très sobre d'ailleurs très très sobre et, et euh, dossier extrêmement soutenu euh, par par euh, par beaucoup de gens attendez je euh, excusez-moi voilà c'est ça que je devais montrer avant voilà hop pardon voilà euh, et euh, et la réponse cinglante qui arrive cinq semaines après euh, il n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation. D'ailleurs, euh, il doit être considéré comme suspect au point de vue national, avec le rapport de 1901, la première dossier de police des incidents qui fait foi. Donc, voilà. Et euh, là, on voit à droite la, le, le soutien de, de, de, de Marie Cutoli auprès de M. Braque, qui était le chef de cabinet du, du Garde des Sceaux. Ça, c'est le début du rapport de police. Et ce que je voulais montrer, c'est que dans le même temps, hein, l'écart, le décalage monstrueux entre le regard que porte la France sur Picasso, que portent les institutions françaises sur Picasso, où, je répète, il n'y a que, je le dis, puisque je pas dit, il n'y a que deux œuvres de Picasso à l'époque dans les collections publiques françaises. Il y a un don qu'il a fait à Audrey Farcy au musée de Grenoble de Femmes Lisant, 1921, et il y a le don de Madame Coquio. Euh, au, non, il y a l'achat euh, du portrait de Gustave Cocchio au musée du Jeu de Paume. Deux œuvres qui ne sont pas des grandes œuvres et que Jean Hubert Martin va montrer que l'achat que voulait faire André Desarrois pour des collections françaises est refusé par la Réunion des Musées Nationaux de en 1937. Donc la France rejette, enfin l'Académie, le monde de l'art rejette l'œuvre de Picasso, alors qu'aux États-Unis le jeune Alfred Barr qui arrive au moment à l'âge de 29 ans va euh, proposer trois expositions successives sur Picasso et là on voit une, cette exposition sublimissime Picasso 40 years of his art 1939 euh, avec 300 œuvres où l'artiste patra 60 tableaux, exposition qui voyagera dans l'ensemble des États-Unis pendant la deuxième guerre mondiale, une exposition qui sera vue par plus de 500 000 personnes. Donc l'écart Colossal entre le regard que la France porte sur l'artiste et le regard que portent d'autres pays, Autriche-Hongrie, Russie, Allemagne avant la Première Guerre mondiale, États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc euh, j'ai pris ces quatre exemples simplement pour essayer d'illustrer euh, ma méthodologie et mes principes. Euh, en conclusion, je dirais que euh, il, il, il m'est devenu flagrant. Euh, euh, qu'il fallait que je fasse ce livre au moment de l'exposition Bleu et Rose au musée d'Orsay qui était une très très belle exposition magnifique, 300 œuvres jamais réunies auparavant euh, mais dans laquelle le contexte était absent et dans laquelle euh, Laurent legon avait organisé une visite euh, des 60 chefs d'État qui venaient célébrer le centième anniversaire de la fin de la guerre, première guerre mondiale donc on avait ces 60 chefs d'État dont M. Trump qui était au musée d'Orsay, voir euh, l'exposition bleu et rose de Picasso, et je me suis dit qu'il n'était pas possible que ces gens-là euh, voient ces œuvres sans savoir quel était euh, le traitement que Picasso avait reçu en France. Alors, ce qui me semble essentiel de rappeler, c'est que Picasso ne s'est jamais plaint, n'a jamais parlé, n'a jamais raconté, ne s'est jamais épanché, n'a jamais... Euh, dévoilé euh, et qu'il a continué de faire de son art la seule règle de sa vie et que ce qui est dévoilé là ce sont des choses intimes et, mais ce sont des choses aussi qui me semblent essentielles parce que le mythe Picasso qu'on connaît aujourd'hui est né après la guerre euh, grâce à la loi sur l'édation de Malraux qui date du 31 décembre 1968, et grâce à l'acquisition du musée Picasso, grâce à l'acquisition la, des archives, etc., etc. Donc tout cela a gommé euh, tout ce qui a précédé. Et euh, quand j'ai fait une conférence moi à, à Rome devant la famille en 2017, je crois, j'ai été très très attaqué. et je crois que peut-être que je vais être attaqué aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas euh, j'ai plus d'outils que je n'en avais à l'époque, et voilà, je vous donne ici en conclusion euh, les, les, les, quatre, les quatre parties du catalogue de l'exposition qui vont creuser davantage, avec des chercheurs en sciences sociales, dont Jessica, euh, les, les trois thèmes qui me semblent importants. Premièrement, le paradoxe Picasso, un artiste mythique dont on croit tout savoir, mais dont, pour lequel les quatre premières décennies ont été terriblement douloureuses. Deuxièmement, le triple stigmate qui lui était accolé, l'étranger, l'homme de gauche, donc d'abord anarchiste catalan, après ça républicain espagnol, puis communiste. Troisièmement, le, le stratège aux ressources multiples, puisque Picasso a mis en place une, une intelligence politique absolument exceptionnelle, d'ordre onomastique, par exemple. Il a changé son nom, euh, s'appelait Picasso c'est beaucoup plus, c'est beaucoup, beaucoup moins impactant, beaucoup moins marquant, beaucoup moins stigmatisant que s'appeler s'appelait puisque j'ai découvert des centaines de Ruiz anarchistes dans les dossiers de, des archives nationales, euh, des, des, des, stratégies, donc des stratégies linguistiques, onomastiques, politiques, géographiques et autres, euh, donc un stratège aux ressources multiples, et enfin, euh, Picasso, notre contemporain, puisque euh, les, les, je dirais, les la réalité des combats qu'il a eu à mener euh, est une réalité qui est toujours, euh, toujours de mise aujourd'hui. Euh, je, je, je vais vous donner le nom d'un jeune poète qui s'appelle Mohamed Bangoura. C'est un Guinéen de 19 ans qui est poète, euh, qui vit dans un, une ville du Finistère, euh, qui écrit des choses magnifiques, inspirées de Césaire et de et d'autres, et de, et de Borges, et de Rimbaud, et de Dante, et, qui, euh, et dont la, la police a décidé de le renvoyer euh, dans son pays. Voilà. Bon, donc, euh, on n'est pas sorti de, ce, de cette situation, la crise migratoire est terrible, et la xénophobie latente dans la société française ne l'est pas moins. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que je n'ai fait que survoler... <rire> Euh, ce travail, mais j'ai essayé de vous en donner les outils scientifiques et quelques, quelques illustrations pour, euh, pour peut-être, euh, euh, euh, euh, euh, disons, euh, commencer un débat quoi, avec vous. Voilà, donc euh, je vais sortir de mon écran partagé pour pouvoir... Euh, voir la suite. Euh, Jessica, je te donne la parole et je te remercie de m'avoir permis de présenter ça. Voilà. Attends, on ne t'entend pas Jessica, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Remets ton micro. Merci. Je disais merci Annie pour nous montrer ta boîte à outils et nous approcher, plus qu'un résumé, c'est une, une approche à, à ton travail euh, très très bien présenté Merci beaucoup euh les outils scientifiques et aussi euh, d'ouverture à, à des territoires euh, méconnus quand même et maintenant je passe la merci énormément je passe la parole à christine pio comme la lectrice alpha <rire> la théologie, là, la lectrice alpha de, de ton travail qui nous représente tous euh, toutes, ici. Euh, Jessica, on peut peut-être faire juste quelques minutes de pause parce que là c'était tellement intense. Et, oui, bien sûr. Et on se... de... oui. Le, comme la neige, que doit se... bien si sûr. vous êtes d'accord. Euh... Si oui, tout oui. à fait. 5-10 minutes 5 bon, minutes, je veux dire. 5 minutes. minutes, on se retrouve à 46 ici, d'accord Une petite pause. Hein? Absolument, absolument. Christine. Et on va entendre euh, la lectrice Alpha, Christine, la docteure Christine. Je ne suis pas docteur moi. Oui, quand tu es docteur, doctoresse, docteure, mais... je ne sais pas comment vous disiez suis... <rire> si oui, Tu je as, je as suis... tellement je lu, suis... euh, Picasso, que maintenant tu es la lectrice. Euh... De Annie et, et on aimerait. Maintenant, avoir... je suis la lectrice d'Annie, oui. Voilà. oui. La, la la première fondatrice privilégiée et, et Annie, t'a voulu comme euh, bon, avoir ton, ton témoin quoi de, de cette première lecture quand parce que j'ai eu le, le plaisir de partager quelques moments créatifs de ces livres en discutant oui. avec Annie, mais vraiment. On voulait avoir ta, ton impression une fois reçue comme ça, comme, comme livre. Euh, Qu'est-ce que ça. Elle m'a tenue régulièrement au courant. Elle me lit telle page, telle page, telle page, telle erreur, etc. Oui, oui, merci Christine. <rire> La date de naissance de Maya. Moi, donc. Ah, non, non, <rire> non, non, mais non, non, il y avait plein, plein de trucs. Plein, plein de trucs. On t'écoute Oui, merci. Euh, je vais évoquer un peu ce que tu nous as dit là, parce que c'était très émouvant. Et aussi, je vais parler du livre. Alors, euh, oui, ton discours euh, m'a beaucoup ému, m'a beaucoup remué. Et tu touches, euh, au-delà de Picasso, à, à des choses très douloureuses pour les exilés espagnols euh, qui se sont réfugiés en France. Euh, et qui ont été poursuivis euh, jusqu'à la mort de Franco, c'est-à-dire euh, même après la mort de Picasso, et qui ont dû parfois changer de nom, et la police franquiste venait encore les rechercher jusqu'à la mort de Franco. J'ai vu ça à Grenoble, j'en ai connu quelques-uns. À part ça, à part toute cette émotion euh, très importante, je trouve, euh, il y a un grand savoir, il y a tes recherches euh, que tu as poussé très loin, euh, tu, tu, as, tu, as, tu nous as délivré des archives, moi, que je n'avais jamais lu, par exemple, euh, par exemple, tout simplement les lettres de Maria à Pablo, de, de la mère au fils, c'est très émouvant aussi. Et c'est un livre qui m'a qui m'a beaucoup surprise, qui m'a étonnée. Euh, au départ, quand on voit 700 pages, on hésite un peu. <rire> on a déjà lu des gros livres sur Picasso. Et puis on a lu beaucoup de livres sur Picasso quand on s'en occupe depuis 45 ans comme euh, comme certains et certaines d'entre nous euh, et d'autres davantage encore je crois qu'on a lu des centaines de livres sur Picasso moi c'est l'impression que j'ai et celui-là on a l'impression que c'est le premier ah oui c'est le premier c'est le premier qui aborde Picasso sous cet angle là un angle nouveau euh, avec un énorme savoir mais pas un énorme savoir encombrant comme ça l'est parfois mm -hmm. euh, tu écris ça avec une langue alerte euh, je dirais c'est facile à lire mais c'est facile à lire au bon sens du terme tout le monde peut le lire ce livre s'adresse à tout le monde et ça je trouve ça extraordinaire il s'adresse à tous les âges à toutes les nationalités, euh, pour moi c'est une performance, c'est une prouesse littéraire, euh, j'en ai jamais lu d'autres comme ça, c'est vrai mais je suis tellement contente parce que quand même à, à mon âge on a l'impression d'avoir un peu tout lu sur Picasso et, et beaucoup de livres se répètent fatalement je veux dire euh, c'est un peu la loi du genre, euh, mais celui-là il est totalement nouveau, c'est tout à fait autre chose et euh, c'est très bouleversant et, et en même temps euh, moi je le lisais pour me détendre dans la journée, c'est à dire que c'est pas un livre qui prend la tête c'est un livre qui est agréable à lire aussi. Il y a un plaisir de lecture qui est formidable. Alors, je, je l'ai fini hier. Je voulais absolument le finir avant la conférence. Évidemment que j'ai encore des petites bricoles à te signaler, euh, pas j'tens, mais... Euh... <rire> mais d'ailleurs... Euh je peux déjà l'évoquer rapidement maintenant, hein, même si c'est un petit peu, comme, comme je t'ai dit, c'est des, des broutilles quoi, mais quand même, tu, tu, tu nous... Tu noues... page 585, tu, tu évoques euh, Maurice Reims et son équipe, oui j'ai fait partie, alors tu écris euh, Christine Pio qui fut l'une des quatre experts chargés etc, Là j'ai un peu bondi parce que non, on ah n'était bon pas expert, c'était Maurice Reims qui était l'expert. Qu il était l'expert en titre, Qu'est-ce que tu c'était l'expert auprès du tribunal de grande instance de Paris. Maurice Reims seul. Et toi étais quoi, Et quoi Disons qu'il avait une petite équipe, de équipe. qui était d'abord composée de François Bellet, qui t'adore. Surtout depuis que je lui ai signalé ton livre, qu'il trouve très intéressant. Ah bon? Et je sais que vous avez eu quelques mots à Rome, mais il s'intéresse beaucoup à ton livre. Ah, bah disons. Donc. Voilà. Donc, François Bellet était le premier adjoint de Maurice Reims depuis des années, c'est-à-dire du temps où il a été commissaire-priseur et du temps où il est devenu expert. Il y avait. Euh, Brigitte Baird, qui était une amie de Maurice Reims, qui était plus proche de l'âge de Maurice Reims que nous, François et moi, nous on était les, les enfants, comme, comme, comme, comme disait Jacqueline, euh, et qui s'est spécialisée ensuite dans la gravure, parce qu'elle n'était absolument pas spécialiste des gravures, et moi j'abordais Picasso avec méfiance, et avec mes connaissances, comme la plupart des Français, je n'avais pas vu l'expo de 1966 à Paris, je ne connaissais pas Paris à cette époque. Euh, et, et Maurice Reims, euh, donc, euh, qui cherchait euh, quelqu'un pour euh, remplacer euh, Claude Nabokov, euh, je l'ai intéressé parce que euh, je lui avais dit que j'avais fait un mémoire sur Julien Drac, qu'il adorait Julien Drac. et, et c'est ça qui a fait Tiltz pour lui. Euh, il m'a dit bon ben je vous prends à essai pour un mois et ça a duré six ans quoi, le, le, le trio, euh, le trio euh, François Bellet et Brigitte oh, Baird et moi. Alors tu peux dire quand même citer Maurice Reims l'expert etc et ses trois adjoints ou tu, tu vois euh, parce qu'au départ <rire> Bon alors au bout de six ans on est devenu un petit peu expert de Picasso, parce on avait tout vu, <rire> mais au départ on l'était pas. Voilà. C'est pour la vérité, moi je suis toujours pour la vérité. Bon une autre bricole, euh... ah, ça c'est formidable. Ça. Euh... Non ça c'est pas une bricole, je suis contente que, que Picasso soit resté espagnol je suis contente qu'il ne soit pas devenu français je trouve que ça ne lui aurait pas rendu service du tout <rire> euh, quand on était, comme je te l'ai dit déjà quand on était chez Picasso donc, à Notre-Dame-de-Vie avec euh, François Bellet et, et Brigitte Baer je me sentais en territoire espagnol euh, on n'était pas en France chez Picasso on était en territoire espagnol euh, et c'est tellement drôle là, là ce que tu as publié dans ton livre euh, Légion d'honneur aux écrivains sans éditeurs et aux peintres sans acheteurs. Évidemment qu'il a fait un pied de nez euh, à l'État français. <rire> Vous n'avez pas voulu de moi. Ok, moi je veux pas de votre Légion d'honneur. Je m'en fous. <rire> et, et je trouve ça formidable qu'il l'ait exprimé comme ça. Mais c'est c'est un pied de nez quoi, pour moi je le prends comme ça, hein. voilà, chacun interprète comme il veut, et la dernière chose, euh, ça concerne euh, tout à la fin, la page 593, euh, c'est, voilà, ça c'est la phrase que je viens de citer, de, qui est dans le livre, la dernière chose c'est que, comme j'étais là, si tu veux, au départ euh, on n'a pas parlé du projet de musée tout de suite comme tu sais, hein. au départ on a travaillé pour la famille Picasso, pour les, pour les héritiers, c'était ça le, le but, et, et au bout d'un an, un an et demi me semble-t-il s'est greffée euh, l'idée de Michel Gui de faire un musée, un musée Picasso à Paris. Alors je pense que les hauts fonctionnaires et, et, et les conservateurs de musées se sont quand même rendus compte qu'on était un peu pauvre dans nos musées nationaux et municipaux. On était un peu pauvre en Picasso et qu'il fallait combler un vide. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Et euh, à partir de là, nous, euh, les trois, là, avec Maurice Reims, mais Maurice Hupp, les trois, nous étions sur le terrain Maurice Reims, on le voyait de temps en temps il venait faire des prisées, c'est à dire qu'il il chiffrait on lui présentait les œuvres autant que possible dans l'ordre chronologique et il, il donnait des chiffres c'est ce qu'il avait appris euh, en étant commissaire priseur donc nous trois François, Brigitte et moi, on a vu un jour arriver Dominique Bozo seul, seul et c'est essentiellement Dominique Bozo qui a vraiment euh, tout pris en main, dirigé etc. Il avait comme le sait bien Marie-Laure qui, qui est encore là j'espère, je ne sais pas, euh, il était assisté de Michel Richer qui était une conservatrice plus âgée que lui parce qu'à cette époque Dominique Bozo était un conservateur encore assez jeune, un conservateur du, du musée national d'armandère assez jeune donc il, il faut toujours avoir à cette époque un, un, quelqu'un de plus âgé comme ça qui a l'expérience bon. donc on a vu Mich Michel Richer aussi et on a mis beaucoup de temps à connaître euh, l'équipe de, surtout de Hélène Sequel et Marie-Laure Bernadac parce qu'on voyait essentiellement Dominique Bozo et c'est a, alors là il y a une petite erreur qui, là, qui serait bien corrigée, c'est que c'est nous qui avons tout inventorié, c'est-à-dire l'équipe de Maurice Reims, c'est parce que tu mets, c'est vrai que Dominique Bozo, si tu veux, il était assisté essentiellement de Jean Lémarie, on a vu Jean Lémarie aussi, pas mal, moins que Dominique, puis Jean Lémarie était plus âgé, mais on a vu pas mal Jean Lémarie. Je connaissais, euh, je connaissais euh, Besset, Maurice Besset, parce qu'il avait été directeur du musée de Grenoble, et je l'avais connu à Grenoble, mais Maurice Besset, on l'a quasiment jamais vu, mm -hmm. une ou deux fois, comme ça. Euh. Ce n'est pas, pas pour leur jeter la pierre, hein. c'est pour te dire comment les choses se passaient en réalité. Euh, Roland Penrose, on l'a rencontré, bien sûr, euh, on, comme, comme on a rencontré un peu tout le monde, mais il n'a jamais siégé vraiment dans, dans le comité directeur de, du choix. Voilà, euh, Pierre Dex, oui. oui, Pierre Dex, évidemment, on, on l'a connu assez vite et on, et on le voyait assez régulièrement. Mais, mais quand même, pour moi, euh, le grand responsable de la nation de Picasso, c'est Dominique Bozou. Ok. Merci. Euh, je crois que c'était la dernière chose que j'avais noté à propos de ton livre. Euh, c'est un livre, alors là je m'adresse à vous, enfin aux personnes qui sont encore là, et, et je m'adresse aux élèves de, de Jessica, parce que c'est un livre tout le monde peut lire ce livre, je veux dire, tout le monde peut s'intéresser à ce livre. Il est contemporain de notre époque, je veux dire. Euh, il est passionnant, euh, il est tr très clair. Euh, et, et je reviens encore sur le, le plaisir, quoi, le plaisir qu'on a à lire ce livre. On est content pour Picasso. Je crois que Picasso est très content de ce livre. <rire> Très sincèrement. Ok. Grâce. Y si quelques questions à me poser ou si quelqu'un a des questions à me poser, je. Il me semble que j'ai dit l'essentiel, mais. mais il, faut, il, faut, il faut il faut saluer il faut saluer le, le regard de, de Christine. Il faut savoir que Christine, elle avait une vingtaine d'années et elle arrive dans le le facra de de, de, de et de la Californie et tout ça. Je veux dire, elle arrive dans l'antre d'un ogre. Elle arrive dans l'antre d'un homme qui n'a jamais rien jeté. Euh, il, a, il, avait, il est mort à 93 ans. Et ça, ce, ce, cette confrontation-là, elle, elle est démentielle. Donc, elle, elle a dû mettre de l'ordre dans cette espèce de, de, de foutoir qui était celui de, de celui qui n'a jamais rien lâché. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, euh, on n'avait pas envie d'y coucher. Oui, on, on aurait aimé tout laisser comme ça. Voilà, les, j ai, j ai les, lu, les lettres de la mère que j'ai lues, c'est grâce à toi, parce qu'elles étaient toujours dans des enveloppes ministère de la Culture. Donc c'est toi qui les as mises dans les enveloppes ministère de la Culture. C'est moi qui les ai ouvertes. Voilà. Le lien entre Christine et moi, c'est celui. C'est le musée Picasso qui les a mis dans les enveloppes non, mais, ministère de la Culture, je vais te dire, c'est dingue. Donc voilà c'est Donc, ça le lien, tu vois, Jessica, entre, entre Christine et moi. Elle, elle a, elle a, elle a, elle a touché aux, aux cendres encore chaudes, tu vois, oui. de l'artiste. Et puis moi j'arrive 40 ans plus tard, et, et, et je, je regarde dans les archives, et c'est ça qui est très beau finalement, que sa lecture, euh, enfin, c'est une lecture de, de, de quelqu'un qui a, qui, a, qui a toute la légitimité, puisque c'est elle qui a, qui a organisé ce que moi j'ai pu faire, c'est grâce à toi Christine que j'ai pu faire ces recherches. Mais moi j'ai tout fait pour toi Annie euh... <rire> En tout cas, c'est magnifique euh, ces, ces conversations qui est devenues ici maintenant. Et qu'en fait, c'est une conversation entre beaucoup que vous avez eues et que vous auriez. Et c'est un plaisir et un honneur pour le doctorat Picasso, ce moment que, nous, que, nous avez, que vous nous avez donné, absolument. On pourrait continuer, c'est un peu l'heure. Merci, euh, euh, docteur Cohen Solal. Euh, oui, je ne suis pas oui. chez moi, donc c'est un peu compliqué. Juste avant de finir, Annie, euh, pour dire que je n'ai pas encore terminé le livre, mais tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé vraiment fantastique. Tu as trouvé le ton, en fait, comme disait Christine de t'adresser à la fois aux spécialistes et au grand public, hein. on, on le lit un peu comme une histoire, euh, comme un, comme un feuilleton en fait, comme, comme, comme un histoire, roman, comme un roman. Et, et surtout, euh, voilà, j'ai pas tout terminé, mais euh, je trouve que cette, cet aspect justement de, de Picasso étranger. Euh, et je, je le rencontre aussi euh, dans, dans le travail que je fais euh, sur Picasso Duchamp parce que tous les deux étaient étrangers justement je l'aborde aussi un peu de, de, de ce point de vue là le fait qu'ils soient euh, étrangers fascinés aussi par la langue euh, qu'ils connaissent euh, à la fin mais sont tout à fait la maîtriser euh, comme, euh, comme les natifs, euh, c'est quelque chose qui donne effectivement euh, à, à penser euh, autrement, et j'ai retrouvé ça dans ton livre, et je, je te remercie, c'est vraiment euh, une lecture fascinante. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que quand, quand je l'aurai fini, j'aurai plus de plus des questions, on pourrait, refaire, on pourrait refaire une session. Oui, bien sûr. On pourrait refaire Absolument une session, point. mais avec des questions. Il y a des plus oui. de que. Donc Absolument. voilà. Annie, on va te donner du boulot. Mais... Voilà. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Merci André, merci André, merci, André, merci à Annie Cohen-Solal, et merci et à Alex. Il y a Alex, que je le vois là. Mais il faut et savoir qu'Alex, il a... précieux, con... hein il est précieux, Alex. Car il a, Alex, il a corrigé toutes les fautes de, dans les noms oui. catalans qu'il y avait dans le livre. Voilà. Parce que je, je voulais que tous les noms catalans soient orthographiés à la catalane. Euh, le co correcteur de mon éditeur les avait mis à la castillane. Oui, et Alex, oui, oui. les a -mis oui. à la catalane. Voilà, voilà merci, Alex. Alors, merci, Alex. Alex. Total, toute toute aide Et bon. Euh, euh, on va on est en train suivre. de préparer, train de préparer pour, le, pour le catalogue et pour le colloque et pour l'exposition, le 12 octobre on vous donne rendez-vous à la Porte Dorée Alex est en train de préparer des cartes des réseaux de Picasso les, ah. les, les différents réseaux de Picasso à différentes périodes de, de, de, sa, de sa carrière Donc le 12 octobre se passe quoi la duration de l'exposition c'est vrai tu sais que c'est le jour de la hispanité c'est pas vrai oui. C'est super pour être révolutionnaire. C'est un grand jour pour voilà, hein. C'est bien, c'est bien. Non, en tout cas, est, est pas... Merci Jessica et longue vie à ce doctorat parce que c'est une superbe initiative, hein. superbe initiative. Et merci Christine. Belle lecture. C'est grâce à vous que c'est possible. J'espère que ça va s'expandir avec notre réseau que, qui est né ici. Merci à toutes, à tous, d'être venus, et à la prochaine. Merci à Pep, tu l'embrasses. C'est tout à fait. À la prochaine. À la Ciao. prochaine, merci à elle. Au revoir, merci. À bientôt. bientôt. Au revoir et merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Margot. <rire>